Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons réaliser des crêpes. Pour environ 20 crêpes, il nous faudra 1 litre de lait, 6 œufs, 450 g de farine, 40 g de beurre fondu, une pincée de sel. Tamisez la farine dans un saladier et y ajoutez le sel, les œufs et un peu de lait. A l'aide d'un fouet, bien mélangé jusqu'à obtention d'une pâte bien lisse et sans grumeaux. Ajoutez le lait petit à petit, répétez cette opération jusqu'à épuisement du lait. Puis, ajoutez le beurre fondu et mélangez à nouveau. Dans une crêpière bien chaude sur feu moyen vif, étalez un petit morceau de beurre. A l'aide d'une louche, versez la pâte dans la crêpière. Lorsque les bords sont légèrement colorés, retournez la crêpe. Laissez cuire environ 30 secondes et la retirez. Les crêpes sont prêtes, je vous souhaite une très bonne dégustation. À bientôt